Je m'appelle Valérie Swann et je suis professeure en responsabilité sociétale des entreprises et en marketing à la Louvain School of Management de l'Université catholique de Louvain ainsi qu'à l'ISSEC School of Management en France. C'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de présenter ce MOOC « Découvrir la responsabilité sociétale des entreprises ». Je crois que nous aurons des discussions et des débats intéressants lors des prochaines semaines d'échanges et de formations. Le 21e siècle, a été marqué par l'émergence de la RSE comme sujet central pour les chercheurs et les praticiens. Les acteurs européens, en particulier, se sont progressivement emparés de l'idée au cours des trois dernières décennies, et la RSE s'est diffusée rapidement dans les milieux européens, industriels, politiques et universitaires, malgré les différends incessants au sujet de son potentiel pour relever les défis sociaux et environnementaux de manière constructive. La résistance à la notion est due au moins en partie aux différentes significations de la RSE dans des lieux différents, pour différentes personnes et à des fins différentes. Alors, qu'entend-on par RSE Qu'est-ce que cela veut dire Et qu'est-ce que cela implique Les parties prenantes aux activités de l'entreprise se sentent-elles vraiment concernées Et si oui, comment les entreprises doivent-elles dialoguer avec elles Dans ce MOOC, nous essayons d'abord de clarifier ce qu'est la RSE et comment la mettre en œuvre avant de discuter des particularités des petites et moyennes entreprises et enfin du rôle des leaders et plus particulièrement de comment devenir un leader socialement responsable. En présentant les idées d'experts sur le sujet de la RSE, que cela soit au niveau théorique ou pratique, ce MOOC fournit aux dirigeants, aux consommateurs, aux citoyens un moyen d'acquérir des connaissances approfondies et des perspectives critiques sur les activités de RSE. La structure de l'étude de cas multi-industrie de ce MOOC vous permet de discuter des défis auxquels sont confrontés les dirigeants d'aujourd'hui dans leur démarche pour développer leurs initiatives en matière de RSE. Des forums de discussion sont également prévus pour que vous interagissiez entre vous et avec nous. Avant d'entrer dans le cœur de ce MOOC, permettez-moi cependant de remercier toutes les personnes qui l'ont rendu possible. Françoise et Virginie du Louvain Learning Lab, toujours prêtes à répondre à nos questions techniques et pédagogiques, Grégory, notre caméraman responsable des montages, Pauline, Denis et Marianne, qui ont contribué à la qualité des consignes des travaux et des forums de discussion, tous les experts, bien entendu, qui ont accepté de partager leur expertise et leur expérience dans ce MOOC, et enfin, tout particulièrement, Barbara et Jessica qui m'ont accompagnée et conseillée tout au long du développement et de l'implémentation de ce cours et avec qui vous aurez l'occasion de dialoguer sur les forums.